Chaque fois qu'on monte sous le ring, on risque la vie, nous a dit euh, Yohan Kongolo. Sois prêt à mourir, c'est-à-dire sois prêt à être libre. Débarrasse-toi de la peur, sois libre. La recherche et la boxe, sont des entraînements à la liberté, c'est à la liberté que nous consacrons nos esprits et nos corps. C'est à la vie, à la volonté de vivre, de défendre les plus faibles, mettre fin à la violence que nous voyons et que nous vivons chaque jour, la discrimination contre les migrants, par exemple, contre les milieux défavorisés, la violence contre nous, contre ceux qui ont des idées différentes, contre nos accents étrangers, contre nos corps tout différents, toute cette violence, nous y allons mettre un terme Et nous allons le faire de manière radicale et immédiate, tous ensemble. Et Lausanne, 80 combats gagnés, plusieurs fois champion d'Europe, combattant du glory of kickboxing, Johan Congolo. Racisme. Moi, des fois, par la même équipe, je me fais contrôler 3-4 fois dans la journée. Je viens de Paris sociologie, auteur d'articles, de monographies, écrivain des documentaires primaires, Hakim Oualassi. Blue fort, fort, Ok, next, vous êtes tous sourds. Solidarité. On privilégie les rapports humains dans l'apprentissage, nous on est vraiment une famille. I'm at the threshold. Tipping point man, come push me. Anxiety, I guess, up an old school. Pressure is a blessing. The doubt is the direction that I'm going. I wish I'd stop your suggestion. Stop your confession. Stop your expression. Your life. Your life expressed just exceptional. My life, adapting, adjustment, success, evaluate, calculate, investment. Maîtrise. Boxer avec la tête et les yeux, c'est ce qu'on a de plus important. Invert the system. Résistance. À la salle, je suis plus hargneux. Je grogne. La salle est un endroit intime où je peux faire sortir les démons qui sont en moi. Et quand j'ai fait des belles choses à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir dominé tout ce qui me préoccupe au quotidien, d'avoir étouffé mes problèmes et mes douleurs.